Eh bien, je, on vient d'auditionner euh, la candidate pour le poste de partenariats internationaux, c'est euh, Jutta Urpilainen. Euh, alors, c'est une femme qui a une belle expérience professionnelle, qui est très ouverte, donc sur la forme, euh, elle a une, une vraie présence. Par contre, sur le fond, j'ai été un peu déçue, parce que je lui ai posé des questions sur les crimes environnementaux. Vous savez que ça affecte énormément... Euh, notamment l'Afrique, que ce soit le trafic illégal au niveau du bois, que ce soit le trafic illégal sur la pêche, euh, sur aussi tout ce qui est euh, euh, gestion des déchets toxiques qui viennent tous en Afrique, euh, que ce soit sur les pollutions. Quand on voit le delta du Niger, les gens ne peuvent même plus pêcher tellement que c'est pollué en hydrocarbures. Et là, elle était complètement surprise, comme si ça n'existait pas. Vous voyez, elle n'a pas du tout cette notion de crimes environnementaux, ou qu'on peut appeler aussi écocide. Et puis il y a la question sur les pesticides, parce qu'on veut développer l'agriculture en Afrique. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'on exporte des pesticides qui sont interdits en Europe, mais vous voyez qu'on euh, les donne pour les pays africains. Et il y a énormément de décès, suite à, justement à l'utilisation de ces pesticides, sans que dans ces pays-là, ils aient le moindre, je dirais... Euh, euh, laboratoire capable euh, de faire des mesures à long terme. Donc, euh, à la réponse à ces questions, c'est le Green Deal. À l'heure actuelle, c'est le sésame qui doit ouvrir toutes les portes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Green Deal Eh bien, pour elle, c'est toujours le marché, c'est euh, le commerce. Et euh, cette idée qu'on va développer l'Afrique en développant, si vous voulez, le commerce dans ces pays africains. Mais enfin, ça fait des années. Qu'on développe le marché et qu'on est en train toujours d'appauvrir davantage les pays africains. Et là, il n'y a pas de remise en question. Donc, on lui a donné, je dirais, un avis favorable pour qu'elle soit commissaire, mais on lui a dit que ses réponses étaient insatisfaisantes et qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus, justement, proactive, beaucoup plus innovante, vous voyez, dans les, les solutions à apporter au niveau de l'Afrique. Et que si on ne développe pas les pays africains, eh bien, euh, ben, il y aura une augmentation de la migration dans les pays européens. Euh, alors moi, je vais vous poser des questions sur les crimes environnementaux. Parce que c'est bien beau de dire, on veut la réalisation des objectifs de développement durable pour l'agenda 2030. Mais si on ne répond pas à ces crimes environnementaux, ben je ne vois pas comment on va les réaliser. En plus, c'est la forme d'activité criminelle transnationale les plus rentables. Euh, quand on voit, ça constitue la quatrième zone criminelle du monde après les drogues, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Moi, ma question, elle est simple, elle est, quelle est votre stratégie pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale dans les pays en développement, et notamment en ce qui concerne l'abattage illégal des arbres, la pêche illégale, le trafic illicite des, des déchets dangereux, la pollution où les gens ne peuvent même plus se nourrir. Et est-ce que vous seriez prête à élargir les compétences de la Cour pénale internationale afin de couvrir la criminalité environnementale Madame la commissaire désignée. Merci pour cette question particulièrement importante. Je suis en effet persuadée que nous sommes tous d'accord sur l'importance d'un environnement non pollué. Alors, quelle est la meilleure manière de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique ou en tout cas ses différents aspects eh bien, je dirais que le meilleur des outils à cette fin, c'est le Green Deal, donc euh, l'initiative de la présidente élue. Dans le débat public, au sein de la Commission, au sein du Parlement européen, enfin, je, je, je l'imagine, eh bien, nous nous sommes beaucoup concentrés sur les aspects euh, internes du Green Deal. Mais au plan personnel, je pense que le Green Deal doit aussi comporter des dimensions extérieures. C'est l'outil qui nous permettra euh, d'améliorer la question euh, environnementale au sein de nos pays partenaires. Je sais que l'Union européenne euh, utilise 20% de son euh, financement euh, euh, relatif au développement pour euh, financement donc, du climat, mais euh, je sais qu'il faut en faire davantage, ce n'est pas suffisant. Et ce qu'il faut faire, c'est soutenir une transition vers peu d'émissions et vers des économies circulaires, et ceci au sein de nos pays partenaires aussi. Donc euh, cela reprend aussi les aspects que vous avez évoqués dans votre question. Le Green Deal pourrait donc être une euh, occasion de mettre la question environnementale et climatique à l'avant-plan de notre coopération de développement avec les pays partenaires. En europe Oui. Suivi Question suivie? Oui, alors. Mais quand même, il faut des sanctions, il faut des contrôles. Et alors, je vais vous prendre quelque chose de très concret. Quand j'ai regardé le rapport spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation, ils disent que. L'utilisation des pesticides dans les pays en développement, c'est responsable de plus de 200 000 décès par intoxication aiguë chaque année. Qu'est-ce que vous pouvez faire, madame la future commissaire, quand vous savez qu'en Europe, on interdit des pesticides parce que très toxiques et qu'on les exporte dans les pays en voie de développement, alors qu'ils n'ont pas du tout l'arsenal pour contrôler leur population, la santé, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus Parce que voilà un acte concret qui permettrait de ne pas intoxiquer euh, les, les gens qui vivent dans ces pays où il n'y a pas le, le contrôle nécessaire pour les protéger. Madame la commissaire désignée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que l'on impose des sanctions et il faut que l'on n'imposent euh, aussi des réglementations. Voilà de quoi nous avons besoin. Mais s'agissant de l'agriculture, l'agriculture est fondamentale. Vous le savez, des millions de personnes euh, tirent euh, leur subsistance de l'agriculture, et notamment dans les pays en développement, nous le savons. Mais c'est également le secteur le plus touché par le changement climatique et c'est également euh, un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Donc, moi, je crois qu'il faut absolument transformer les systèmes alimentaires mondiaux afin de garantir une alimentation saine à 10 milliards de personnes à l'horizon 2050. Alors, la sécurité alimentaire, bien sûr, c'est important pour tout le monde, pour les Européens, bien sûr, mais pour tout le monde. En réalité, donc que pouvons-nous faire Nous pouvons apporter nos soutiens à des euh, entreprises africaines ainsi qu'aux autorités africaines afin qu'elles se conforment aux réglementations euh, et normes européennes. Et moi, je suis tout à fait prête à coopérer avec des instituts de recherche et d'autres parties prenantes euh, sur cette question.